Salut, Snowden. Oh, qu'est-ce que c'est Journal d'un enfant de lune. Ça parle de quoi, le livre Ça parle de... Une fille qui a trouvé... De quelqu'un qui a trouvé le journal intime d'un enfant de la lune. Journal d'un enfant de lune. Drôle de titre. Écoute-ça, Claude white. Cher l'écrivain et cher lecteur. Hé, Kélia, c'est quoi un enfant de lune Bonjour, je suis un enfant de la lune. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu portes ça parce que j'ai une maladie et je ne peux pas m'approcher du soleil. Oh mon dit White. Mais c'est qui Snow White C'est la souris de Morgane. Et enfant de la lune, il sert à quoi tes lunettes Elle sert à me protéger du soleil. Ça fait quoi si tu mets pas ta combinaison dehors hein Ma peau brûle. Morgane, ça va Ça fait 20 minutes que tu fixes cette carte. Je sais ce que je veux faire aussi. Je vais rencontrer ces enfants et les aider. Salut les filles Salut. Salut. Salut. Tu vas où Tu vas où qui oui. Non, je vais euh, faire comme Morgan. Je vais rencontrer l'association des enfants de la lune. C'est pour aller au grenier. Pour, pour, aller pour, aller grenier, le prix, pour, pour ouvrir, pour aller ouvrir sur le toit. Pour, pour aller, aller sur le, le toit. Quand elle a rencontré euh, pour la première fois euh, Maxime. J'ai bien aimé quand euh, au début de l'histoire, quand elle était, euh, quand la fille, elle était euh, un peu insolente car c'est le caractère que j'ai des fois. Et euh, j'ai bien aimé aussi quand elle dormait sur les toits. Ah, salut Snow White. Dis donc, toi Sébastien, c'était quoi ton moment préféré dans le livre C'est quand euh, Morgane était gentille avec sa famille. Quand elle euh, euh, se retrouve euh, les deux amis. Quand elle découvre le journal. Quand elle va dormir sur les toit Dormir sur les toits Non, pas du tout personnellement. Bien fort. Bien présenté. Ouais. Ben moi j'aime bien le bestiaire. Le radiateur il est chaud. Quoi, mon personnage préféré C'est Morgane. Parce que c'est un peu l'héroïne du livre. Mon personnage préféré c'est aussi Morgane. Pareil parce que c'est un peu l'héroïne de ce livre. Mon personnage préféré c'est Maxime. Il représente euh, un garçon qui a une maladie. Mon personnage préféré c'est Maxime parce qu'il représente euh, son journal. <rire> Et pour bon, moi c'est Snow White. Pourquoi il faut lire ce livre Parce que. Euh... C'est beau, c'est un livre qui raconte une maladie, qui existe réellement Parce que dans ce livre, euh, moi j'ai trouvé que c'était bien parce qu'il y avait du suspense. Oui c'est vrai, il y a du suspense. C'est ce que je voulais dire. Tu est bah, je trop génial. Bah, je trouve que c'est un livre intéressant. Il y a aussi de l'amour. Moi quand il oh, y a de l'amour, j'adore ça. L'histoire, il y a de doux. la joie, il y a de la bonne humeur, il y a tout. C'est doux. Bah, les enfants de la lune, par exemple, on les voit presque pas, on ne les voit jamais. Nous, oh, on adore, adore ce livre